Bonjour à tous, on se retrouve sur xboxlive.fr pour une vidéo qui change un peu d'habitude. Euh, on se retrouve pour une vidéo où on va faire 1000 G en quelques minutes, euh, dans le jeu Gun Crazy que vous voyez là. Euh, donc je vais vous montrer comment réaliser les 1000 G, hein. vous allez voir c'est pas très très compliqué. Euh, J'ai activé le suivi des succès en haut à gauche, c'est une fonctionnalité tout de suite euh, intégrée à votre, à votre Xbox One. Et c'est parti pour... Une vidéo à 1000G, donc c'est un jeu Ratalaika Games qui est très connu parmi les chasseurs de succès pour faire 1000G très rapidement. Et on y va. Voilà, donc le jeu est très sympa. Vous voyez, c'est euh, un petit personnage en mode euh, qui tire partout, et c'est parti pour 1000G de bonheur. Hop. Et c'est parti, voilà. Donc, déjà, il y a des succès qui sont donnés pour certains types d'ennemis quand vous les tuez. Hop, vous pouvez avoir des nouvelles armes. Voilà, c'est parti. Donc, là, hop, nouveau succès quand on a une amélioration d'armes. Alors, je suis pas sûr d'arriver à suivre tous les succès, vous allez voir, ça pleut pas mal. Ah, nouveau succès. Voilà, c'est encore pour avoir tué un type d'ennemi bien précis. Bon, là je suis mort, mais alors vous allez voir, il y a des continues illimitées donc euh, c'est pas très compliqué. Le succès le plus dur à avoir, c'est avoir 2000 points, mais en fait il y a un niveau, vous allez voir, au début du niveau 2, c'est assez simple de les obtenir. Quoique là je suis déjà à 1200. Allez savoir. Voilà, donc là déjà on a eu pas mal de succès. Hop, si on regarde, déjà 280. Allez, on approche. C'est parti pour un boss. Alors pas très dur, hein, hop, voilà, il va tirer en haut, faut se mettre en bas, donc vous appuyez en bas et la touche de saut. Hop, vous refaites la même chose pour le bas, hop, vous redescendez. Je remonte. Voilà, c'est terminé. Donc c'est un mini-boss, c'est le mini-boss 1, euh, vous allez voir, il y en a plusieurs dans le niveau 1, le niveau n'est pas terminé. Et c'est reparti, on avance. Bon ça c'est un peu le, le gun euh, méga ultimate euh, qui kill tout. Voilà donc hop, un autre succès, j'ai tué un ennemi runner. Je sais pas pourquoi je tire tout le temps, mais. Euh... Allez. Ah oui, il est assez violent celui-là. On approche des 2000 points. Donc là, pour tout vous dire, j'ai pris le profil de ma femme parce que je pensais pas faire euh, 1000 points. Euh... 1000 G en, en aussi peu de temps sur mon profil, donc je l'ai déjà fait sur mon profil. Alors, est-ce que je vais atteindre les 2000 ah, celui-là, il est déjà un peu, plus, un peu plus costaud, mais bon, avec continuité c'est pas le problème, c'est surtout pour avoir mes 2000 points. je me fais toucher à chaque fois euh, je crois que comme que j'utilise pas de continu je... je perds pas de points voilà, bon vous continuez à tourner autour heureusement qu'il y a pas de succès voilà c'est bon, je l'ai tué j'ai dépassé les 2000 points donc je devrais avoir un autre succès voilà, premier succès, tuer le mini boss 2 allez un autre succès qui arrive Et voilà, j'ai atteint les demi-points. Donc en fait, je pensais l'atteindre au niveau 2, mais euh, je vous cache pas pour, pour ma première partie. Donc là, c'est pareil, il y a un autre succès en tuant ce type d'ennemi là Voilà, nouveau succès. Donc là, on en est à 730G. Il nous reste 3 succès à 90 Allez, on avance. On est d'accord pour dire que la Rata, Laika, Rata Laika Games fait clairement exprès d'intégrer de, des succès faciles pour vendre ses jeux. Parce que... Après, le, le jeu est vraiment bien. Autant ils ont pas mal de jeux qui sont euh, franchement pas top, mais celui-là est vraiment sympa à jouer. Dommage, ils auraient quand même pu mettre des succès un peu plus challengeants parce que. Vous avez plusieurs missions et en fait, à la deuxième, vous avez déjà gagné tous les succès. Donc forcément, pour ceux qui chassent les succès, bah, passer le deuxième niveau, en général, ils vont pas forcément jouer. Oh, voilà. Donc là, bon, j'ai mon continu limité. Vous voyez, c'est pas très très compliqué. Oh non, je suis mort Mais parce que même quand vous perdez une vie, vous recommencez pas le boss. Hein. Allez hop, plus que deux succès. Donc voilà, j'ai terminé le, le boss du premier niveau. Ah oui, non, il reste plus qu'un seul succès, pardon. Et un, un autre succès pour avoir gagné le premier niveau... Et on est à 910. Voilà. Et alors là, ce niveau-là, princi le principe, c'est principal. <rire> c'est juste de, de, de tuer les balles. C'est un peu l'orgie de balle. Euh... Donc un petit conseil, vous tirez en diagonale. C'est plus facile et vous risquez moins de vous faire toucher. Oh le laser, il est fatal dans hein, je... Ah oui c'est déjà fini le laser Ok Voilà Vous voyez c'est <rire> vraiment l'orgie de points J'ai déjà plus de 2000 points Donc, Au cas où si vous n'avez pas réussi le succès à 2000 points euh, dans le premier niveau, vous êtes quasiment garanti de l'avoir là, euh, sauf si vraiment vous ne faites pas d'efforts. Mais euh, vous allez voir, c'est quand même plutôt super simple. Voilà, le boss. Et une fois qu'on aura battu le boss, eh ben on aura les 1000 G. Pardon. Oh, mince. Bon, il faut que je fasse un minimum attention quand même. Donc quand il tire à gauche, vous mettez à droite et inversement. Alors là, ah oui, là il faut s'éloigner. Ah ouais, enfin... On va utiliser un continu, c'est pas bien grave. Là, vous sautez. Ah non, Voilà, c'est pareil, vous mettez d'un côté, vous mettez de l'autre... Et c'est vrai que bon l'intérêt du jeu euh, est un peu perdu, voilà. Et voilà pour le dernier succès, on a les 1000 G, on a mis 9 minutes exactement pour avoir les 1000 G euh, dans ce jeu-là, voilà. Donc c'est Gun Crazy, voilà. On peut quitter. Et c'est terminé. Donc euh, 1000 G en quelques minutes. Euh, autant vous dire que c'est plutôt simple, voilà, et ben vous retrouvez le lien euh, pour récupérer, enfin, pour, euh, pour acheter le jeu euh, en dessous de la vidéo, euh, vous avez qu'à cliquer, euh, et puis voilà, vous avez le prix et le lien. Allez, je vous dis à très bientôt sur Xbox portez-vous bien, ciao